What's up, gens de. Ouais, t'as j'espère que vous êtes tous mal informés sur le jour pour une nouvelle vidéo. de personne parce que je n'ai pas. D'amis, aujourd'hui, amis, on est sur skill PVP 8.1 Et aujourd'hui, c'est le début de notre aventure Donc, dans euh, la vidéo qui suit, en fait, il y a quelques trucs intéressants à savoir C'est que c'est le début euh, le début de ma richesse Donc, j'ai, ne pas vous cacher, j'ai dépensé environ 100 euros pour des skill bags Et euh, je me suis dit, je vais voir quest ce qui est le mieux rentable, etc Donc, vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, j'ouvre plein de skill bags J'ai essayé de faire une compilation durant mon live, j'en ai, fait... ai fait plein donc, je vais essayer de vous mettre ça en compilation. Il y a so euh, seulement les premiers skill back que j'ai offert parce que j'ai eu la... Euh, attendez, ça s'appelle comment? La Fight Axe. Euh, j'étais pas en train de règle Mon live, oui, genre, je peux pas le mettre dans, la, dans le truc parce que c'est pas la même qualité que les autres, euh, les autres. Je sais pas pourquoi. genre Il y avait sûrement un bug ou un lag durant ce temps-là. Donc, ça fait que c'est en, en 720p. Et ça ferait un peu moche, tu vois, comme... Euh, c'est pour à la vidéo. Donc, je vais laisser les clips en 1080p de la rediffusion, rediffusion du live. Donc, voilà. Au final, on a eu quand même une Fight Axe. Euh, une Pharmax en mété, 6 Space On a eu 4 euh, mété, 2 casques en mété, euh, du P4-3, une loupe, euh, un bâton en titan. Et on a eu euh, pas mal tout ça. En fait, on a 5 mété au total. n'avais pas vu, mais 5 mété. Euh, mon but dans le futur, si jamais vous voulez m'aider, les amis, pour l'instant, euh, mon but ça va être de. Je vais se regarder, j'ai pas. Donc, je veux faire le. Euh... Le but ultime c'est de faire le cœur en fait. De faire le cœur, euh, ceci. Et ça nous prend toutes ces pièces là. Sauf que regardez comment c'est cher de crafter les pièces. Et ça c'est que le début. Regardez, euh, c'est ceux-là, le générateur, etc. Donc si vous voulez me filer un coup de main, envoyez dans mon slash don une petite mété par-ci par-là. Ça fait toujours plaisir. Ça les vides, je pense que je peux déjà les crafter. Et je suis pas sûr, mais je pense que ça en prend deux. Oups, on va descendre. Ça je peux déjà les crafter. Ouais, ça en prend deux. Les vides, je les ai déjà. Donc ça c'est pas, si pas si grave C'est surtout la base qui est dure à avoir. Et euh... Et puis voilà, donc j'ai 4 skill bags les amis, on va essayer de, 4 legendary bags plutôt, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut obtenir, euh, souhaitez-moi bonne chance Ok, un casque en Tita, un pantalon en sénalium et 6 f de creep, un buff buff, euh, des bottes Tita, un casque en farming et 24 space euh, obsidienne, buff buff encore aussi les amis euh, ok, le dernier, l'avant dernier, des bottes anti des graines de cannabis et 4 joints, ouais, vraiment pas top top celui-là, attends, on va juste jeter quelques petits trucs, euh, poubelle, on va jeter ça, plus ça, ça va nous faire 3 slots, ok, 2 pump sheets, 2 orbs de power, 4 orbes de power en fait, ouh, clique pas pour vous permettre d'augmenter votre power personnel de 4, ouh, en vrai ça c'est pas mal en fait, Permettre. Ouh! En fait, les amis, je crois que c'est bon ça. Je suis pas certain, mais je pense que c'est bon. Euh, FP. Euh, mon power est à 10 sur Donc, je vois pas pourquoi je l'améliorerais Mais, hey, peut-être que ça se vend à l'HDV. Peut-être que je peux avoir de l'argent pour. Hein. Euh, mes offres, j'ai encore une pièce à 2000. Sinon, les gars, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, il y a juste. Salut! J'ai juste ça. Euh, je vais faire ça chez HDV vite fait. Je vais regarder pour les okay. orbes. Ah, de... oh, ouais, il y en a plein. Ça se vend à 700. Oh, dommage. Mmh. Je pensais vraiment qu'on aurait pu faire quelque chose de bien avec. Euh, je pense que je vais les garder en fait. Je crois que c'est la meilleure solution à faire. Et puis voilà, je vous laisse sur l'unboxing de tout ce que je vous ai montré ici. Et puis, j'espère que vous allez suivre les let's play avec moi, les amis. C'était Iconz. Ciao, ciao. Genre, direct, oh, que ben serveur ouvert. Il n'y a même pas encore 100 coups. Direct, une mété. Imagine tu imagines euh, J'ai la première mété du serveur. Ce qui peut être, ouais. okay, je te souhaite bonne chance. Hey good luck. Please, please, please, please, please, please. Moi, du Tita. J'ai une pépite en métier, par exemple. Salut. Oh, j'ai un Tita. Ah, mais il y a des pépites. Ouais, ça donne des pépites maintenant. Oh, non. c'est pas de métier, mais... On a eu une pépite de space. J'ai une pépite de space. Ouais, ouais, j'ai vu, j'ai vu. Nice, nice. Deux pépites de métier. Deux pépites de mété. Oh, ouais, en vrai, quand même, c'est cool, en vrai. C'est cool qu'ils donnent des pépites, comme ça, tu peux crafter des minerais et tout en plus. Oh la la la la la la chance est avec nous les amis J'ai eu la fight tax, la, la vie de ma mère. J'ai oublié Drake putain j'ai oublié Drake Oh putain J'ai eu la fight tax. en plus. sur ton live mec What the fuck gros Récupère la rediff de ton live Nice Bon est-ce que j'en ai dit encore ou pas Bon sachant que j'ai eu vraiment de la merde dans les deux premiers seulement le dernier qui était bon Uh, votez dans le chat les gars, je la rachet ou pas dire que une chose. Là j'ai 2 Legendary bag et 16 Skill Bags, ok Donc on va vraiment voir si c'est mieux les Skill Bags ou les Legendary Bags. Oh, tu vas te faire douiller Et puis ouais, un Synalium, 2... Euh, trucs des Creepers, oh Qu'est-ce qu'en mettez Dans un Skill Bag, hein Dans un Skill Bag achète tout, achète tout, achète tout Ok, c'est bon, bat. je l'ai mis dans mon essai, ah, une de en bag, Tita, 8 ah, fours en urite, 3 pipites de Tita, un arc en nerf, enfin, ouais c'est ça, c'est pour ça, 4 graines, euh, est un breaking de trucs, des Tita, un peu des farm boots, ça c'est quand même pas pire, et Sharpness 2, donc ok, ça c'est tout ce qu'on a eu, on a eu un casque en mété, là on va ouvrir le legendary bag, casque et farm euh, U3, Quatre. farm plate, et 3 pipites en mété, ok, c'est pas... C'est de la merde c'est pas top top, on va pas mentir. Ok, Arc en mété encore. Farmax Et Farm Boots. Ah, c'était de la merde. En euh... vrai, sur le coup, c'était mieux. C'était mieux en vrai de prendre les. Je sais pas en vrai. Parce qu'on a quand même eu le casque en mété. Donc, est-ce que c'était mieux de prendre les, 6, les 12 killbags qui m'ont coûté 8 euros ou les 8 euros de. De deux legendary en vrai. Dites-moi, dites faut, bien, faut bien réfléchir Le plus euh, rentable. Les pour moi c'est ouais, le skill bag. On peut refaire le test si vous voulez mais c'est vraiment juste la chance à ce point-ci. Hein. Je vais tout mettre ce que j'ai eu dans le coffre. Attends, attends, attends, dans le Legendary Bag, t'as eu une fight axe en space. Ouais mais ça c'était avant. Ouais, ça c'était tout ouais, à l'heure. Ouais, Et là dans le skill bag, as eu un, un casque en, en mété U2. Bah, après c'est dur de comparer parce que les Legendary t'as eu 6. Il y a les gens qui disent légendaires c'est mieux. Ouais mais pour le prix les gars on en reçoit seulement un pour 4€. faut voir ça de ce côté là. On va refaire les gars. Je vais refaire. Je vais racheter. Je vais essayer de racheter. Ok. Bah, on a 2 légendaires J'explique aux viewers. 2 légendaires deux légendaires Et 12 skill bags. 12 skill bags c'est 8€. 2 légendaires c'est 8€. Donc on va vraiment voir qu'est-ce qui est mieux. Moi personnellement pour l'instant je pense que c'est les... les euh, comment ça s'appelle Les skill bags. Mais ça peut changer. Ouais vous voyez regardez ça. 4€ pour avoir ça franchement. Franchement, c'est bof-bof, tu vois. La... Ah, ça, c'est vraiment oui, de la merde. Non, mec, là, tu t'es fait douiller. Hein. Eh oui, regarde encore. 4 ah, 4 regardez 5. encore. Regarde <rire> encore, les gars. Avec <rire> des trucs. 8 euros, cette merde. 8 euros. J'ai payé 8 euros pour tout ça, les gars. T'as payé 8 euros pour ça Bah oui, 8 euros parce ça. que j'en ai acheté 2. Moi, moi, je hey, suis 8 encore 8 8 Oh, 32 là de clip en vrai, ça passe. Ouais, ça, c'est bon. Mais après, voilà. On oh, va voir ce qu'on va avoir dans les skill bags, OK Un look légendaire, je pense. deux perles. Des fours, de défis, tu peux te des bien bouteilles d'XP, de de 8 obsidiennes dans space, ouais, bien pour délanger 8 ouais, tickets random ça. TP, des... 3 métés Ok, ok, ok, j'ai 3 métés dans les skill bags, dans mon dernier skill bag, donc pour le coup bah, là c'est les skill bags, je crois. Bah je vais bah, continuer je vais à faire la même bag, chose en fait, je vais continuer à faire ça. la même chose je crois. On va oui, continuer, mais attends, attends. Je vais devenir le plus riche du serveur avec tout ça, ok? Vous êtes prêts? Merci. Regardez déjà mon essai et tout là. J'étais déjà le plus riche, je suis sûr. Et qu est je l'ouvre. Non, pas moi. Un arc en décalage. 32 graines. Je vais ouvrir un légendaire. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. J'ai eu des bons trucs dans le légendaire pour le coup. Okay. 12 pommes d'or. Arc en mété. 8 bananes. Euh, bof, bof. Des poissons de réparation. Bien, bien. L'XP, c'est bien des joints c'est bien, un arc on s'en fout des filtres, oh, c'est oh. bon ça c'est bon. Bon. Oh, bon ça c'est bon, les graines de cannabis, craignent depuis. oh ça c'est bon, ça c'est très bon même des potions de reaper c'est oh, good. un titastique, ça c'est oh. bon des flèches en truc Allez. Euh, 8 under perles. 8 reines de mort, une épée en là des bananes, des du riz, oh. une épée en scénalium de la TNT un oh, farm la... plate oh, une banane enchantée un four en urite, des enderpearls, un arc en urite, lacéno-obsidienne, euh, 24 blocs d'expérience, 64 obsidienne mauve, euh, ok, et des enderpearls, euh, ok. Euh, tiens, euh, voilà quoi, euh, je sais pas quoi dire quoi, je sais pas quoi dire, tu comprends c'est du U2 maintenant et du P2 dans le kit en plus. Putain, je me suis ni fait niquer là, vous avez raison. Bon, on va miner les mort, hein. Espérons qu'on soit chanceux. C'est peut-être notre genre de chance. Es qui est en train de miner minutes. mes mort, gros La vie de ma mère. La vie de ma mère, celui qui a miné les mort, t'es banni. Là, par contre, le mec il fait sa pub là, salut, je recrute, tu me PC. Euh... Ma mère il prend son bandes maintenant. Par contre, c'est mes mort. Ça, ça c'était un peu nul non, mais... bah, en vrai. Bon, on va juste se vider, les gars, et on ouais, va ouvrir le reste. Putain, je croyais vraiment que j'allais avoir des bons trucs en vrai, mais sérieux, c'est devenu un peu. plus chaud quand même, obtenir des bons trucs. Il y a plus de trucs. ça, ça va, ça passe. Tu le pour ce truc quand même. Deux, deux spésticks, deux sticks, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Deux ça c'est super bon, je suis content, je suis en votant. Nice, nice, nice, nice. Bon, donc on fait un récapitulatif de tout ce qu'on a dès le premier jour. Donc on a un début 3 un livre P3, on a un casque U3, on va le mettre U3 avec les autres trucs Dans on moi a... livre je vais transformer Ouais je te jette ça, ramène les moi, bien enchanté, tiens de l'XP Donc ensuite on a deux pipi, en vrai on est vraiment bien En soi ouais, genre on est bien de... genre... Bah t'as eu ça pour 100€, 100€ Non non non, bah non il me reste encore 80, il me reste encore ah, 50€ J'ai eu ça pour environ 50€ donc ouais, ça vaut pas trop de coup. Ouais. Genre, achetez jamais des skillbags. bags Allez, salut, adieu. Euh... Quatre derniers Legendary Box, les gars. Euh, legendary Bag, plutôt. Et puis ensuite, euh, bah, c'est la fin, quoi. Je veux dire, euh, ça sera notre début d'ouverture. Ça sera 100, exactement 100 euros pipoil. 100, bah, 98 euros, exactement tout ce qu'on a ouvert. 98 euros. Parce qu'il me reste 22 points boutique en ce moment. Donc, 98 euros. Voyons voir ce que ça donne. Let's go. Ça spawner, mmh. ouais, ça vaut pas le coup. Ça non plus, ça ce coup là, pantalon p4 Antita, oh oh, loop, oh. loop space, loop space, loop en space. Taper un joueur pour utiliser permet de connaître les habitudes de l'armure. Ouais, tu, tu vois, la des mecs. Ok, nice. Ça, on m'a dit aussi qu'on pouvait plus les mettre U3 ces trucs là, donc ça, ça peut devenir quand même assez utile. 2 hein. euh, skill bags, 2 oh skill bags et 24 reines de mort, donc ça, c'est vraiment pas mal. Et 24 deux Space Optisan, 2 Space Stick encore et une épée en tita. Donc euh, on est rentré à 4 Space sticks gros. On se fait vraiment pas chier. Hein. Dans les derniers, t'as eu euh, la chance. Ouais, les derniers étaient pas mal. Bon, on va juste ouvrir les Mort. Peut-être qu'avec les Mort on va avoir une mété. Arrête de casser s'il te plaît. Brigade. Let's go. Ça nous prend une mété, des pépites de mété ou des pépites de, de Space et je suis content. Pépites de Space, j'ai vu. J'en ai vu une volée là. J'ai vu une pépite de Space voler. J'ai vu du Tita voler. Ça c'est bon, ça c'est bon, un autre pépite de oh, j'ai vu une autre pipi, ouais, j'en ai vu un autre, nice, ça c'est bon, franchement on va regarder quest ce qu'on a, euh, donc on a deux pépites de space, deux titans qui est bon, euh, pas mal de, de minerais à faire cuire, mais ça c'est un peu moins bon, mais bon les gars c'est pas grave, hein, on peut pas avoir tout ce qu'on veut non plus, mais en général, pour le premier jour, je dirais, oh il nous reste deux skillbacks, c'est vrai, le premier skillback c'est des pépites de rite et des tu ra 48 rares de mort, what the fuck, dans un bon, skill bag! 48 random de oh mort, Ça, par exemple, pour le coup, ça, ça peut nous rapporter beaucoup, les gars! Hein. Oh là là là là, j'espère que. Faire... Quoi? T'es en rec. Ouais! ouais. J'espère que ça peut nous ramener quand même beaucoup! Ouais. Une mété! Mmh. J'ai une mété, les gars! J'ai une mété! Nice, Ça, ça, fait, 4 ça fait 4 mété! Ça fait 4 mété, les gars! Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais! Nice! Ou 4 space, ça peut faire les bottes en space, sinon! Faudra juste que je On fasse une du. 3, oh mon dieu, les gars! Je sais pas si ça marche la fortune 3 sur les randoms de mort, hein. Avec les petites pépites là, tu sais, les pépites qui dropent. Non, ça marche pas. T'as essayé Ouais, mais... Non, parce, parce que, que pas depuis tout à l'heure, je mine du Jams. C'est 7,5 par Jams. Genre fortune 3, ça fait à peu près 3-4 Jams. Et les 4 derniers, les gars, 1 mais 2 3 4. 48 randoms de mort, les amis. Il nous a donné une mété, 3 pépites de space. Non, une mété seulement, parce que les pépites de space, on les avait déjà. Donc là, ça nous fait... Euh... Oh, pas là. Ouais, ça nous fait... Quatre pépites de space, donc ça nous en prend Neuf si je me trompe pas pour faire un space. Les pépites de mété, on a au moins quatre mété, ça c'est plutôt bien. On a 7 euh, titas, plus 2 là, plus... Attends, on peut en crafter encore. En fait, pour l'instant, je suis le plus riche du serveur, quoi. On va pas se mentir, là, les gars. Pour le coup, je suis le plus gros pigeon, mais aussi le plus riche, quoi. J'ai crafté des minerais, les gars. Et puis, euh, voilà. Euh, icon, tu veux, tu veux en fait que tu... euh, tes machins ou pas euh, as vra... Tu veux vraiment... Tu te fais vraiment chier à ce point, toi Bah, je sais pas, tu veux que ça se passe, Bah, je sais bah, pas... Euh, venez miner avec moi Il y a pas j'sais une commande pas. pour avoir le fou Euh... Non, non je sais pas, ça, ça, ça va, là ch je... P3, P4... En vrai, j'ai déjà bientôt l'armée, hein Bientôt, bientôt Faudrait que okay. je... Faudrait que je bosse, là, en ce moment, pour essayer d'avoir... Euh... Faudrait des pépites miner, de d ou... Où, en fait, je vais vendre, je sais pas, des oh, spécifiques. Caps. Bref, si vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé ou quoi que ce soit, les amis, suivez mon live. 2 L'Engendary Bag pour finir le tout. 3 Skill Bag, 16 de Mort et 24 de Mort. Oh, ça c'était vraiment un bon. 40 de Mort et 3 Skill Bag. 2 un Stick, 1 casque encore en mété et des Farm Boots. Ça, il était vraiment bon les deux, vraiment là. Pour le coup, il était vraiment bon. Oh, écoute, écoute, il y a moyen que tu m'achètes des Skill Bag. Comment on fait pour les plantations de cannabis j'ai un skill, 1 U3 et un euh, casque en mété U2. Oh, ça va, ça va, franchement. Euh, par exemple, est-ce qu'il y a des gens dans le BP là Non, ok, parfait. Bouge ouais, pas. Moi, là, ok, sais. bah, va-t'en ailleurs pour que je puisse miner au moins. J'ai tout récupéré, quand T'inquiète. Toi aussi, par Pars loin, mec. Par loin. Très loin. Non, je peux pas partir loin, en... Attends. Attends, je mis Je mets. mis Je mets. Je Ah fuck. Il y a un micro qui fait du bruit de ouf là. Oh là là. C'est moi, c'est moi. Je... fly. Mets un peu sur toi, mec. Euh ouais, attends. Là, ça va ou pas Quelqu'un qui récupère tout le monde l'autre gros. C'est une Attends, tiens. Là. Non, non, t'inquiète, t'inquiète, je m'en fous. Non. Okay. F, map. Ah, ouais, on claim les bâtards, ok, ok, je comprends. Je vais juste me muter sur TS son micro il est insupportable, les gars, on va pas se mentir. J'essaie juste d'avoir une petite mété là et ça sera un bon petit live d'ouverture. Après, euh, comme j'ai dit, on a, on, a on a perdu tout ce qu'on avait beaucoup de fois parce que bon, pépé dans space ça, ça va, c'est pas si mal. Parce qu'on avait, comment ça s'appelle euh, On se fait de trouver à chaque fois, mais bon, vous voyez quoi, c ça fait partie du jeu, les amis, c'est. C'est ça skill pp, hein il y aura toujours des traps, des gens qui vont venir nous, nous camper et tout Mais bon regarde, c'est le fun, pour moi j'ai aimé ma première journée sur skill PP. Je vais faire une vidéo sûrement la prochaine vidéo ou dans les prochaines vidéos Qu'est-ce qui a mon avis sur tout le début Parce que là j'ai pas vraiment joué beaucoup à part ouvrir des skill bags et, et des legendary bags J'ai pas vraiment beaucoup joué Donc je sais pas vraiment c'est quoi mais je vais vraiment plus jouer Je vais vraiment euh, essayer de voir qu'est-ce que je peux faire Mais bon voilà qu'est-ce que ça nous donne, qu'est-ce que ça, c'est tout mon meilleur stuff après la première journée, donc on est quand même vachement riche les amis, je dirais même jusqu'à dire le plus riche du serveur sur ce les amis, merci à tous d'avoir écouté ma vidéo et mon live, je vous aime c'était si Icons, ciao ciao